L'État s'est engagé à nouveau sur les 6 ans, sur les 1,6 millions et aussi 2 millions pour les bassins de décantation, des rejets à queue, il pénalisait la SRMG dans son plan d'investissement. C'est tout bénef. On va faire la diligence pour commencer les travaux et pour que l'usine soit au nord. Sans la région, c'est vrai que l'usine serait fermée, parce que la région nous a soutenus tant qu'au niveau du transport de la canne. Pour les cannes non coupées par les planteurs en 2021, à plus de 90 000 euros, c'est un chantier pour le conseil régional, pour le président Chalius, d'accompagner la SRMG. Président de région. Il a souhaité, quand même, avant son départ, comme il a l'accoutumé, de nous rencontrer, d'avoir fait un point avec nous sur la situation aujourd'hui de la FIDERCAN d'évolution et sinon aussi euh, euh, la situation de la coopérative en elle-même que nous avons évoquée. On se voit que privé d'une prime bagasse aujourd'hui euh, sur le continent alors que les collègues du continent euh, bien bénéficient d'une euh, prime bagasse. Alors ça qui fait une différence sur le prix de la tonne de canne dans la globalité. Vu cela, il a proposé quand même depuis tantôt, il le fait, il a commencé déjà à nous accompagner sur cette partie-là. Alors la proposition c'est que lui il porte ses 50% et il aurait souhaité que d'autres acteurs aussi, notamment il a interpellé la profession, euh, de pouvoir nous accompagner sur ce sujet-là. Cette usine a, a eu des difficultés tout de suite, la région a investi pour la réparation, le transport aussi euh, des cales vers la Guadeloupe pour ne pas avoir trop de pertes. Et aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre euh, présence euh, aux côtés de la SECAMA et de la SMRG, mais surtout notre volonté d'entrer au capital pour nous accompagner. Et là, nous venons d'avoir de, deux réunions avec euh, le SMRG et la SECAMA pour faire euh, un peu le contour hein, des difficultés qu'ils rencontrent. Et comment, avec d'autres fonds, la région pourra accompagner euh, euh, cette filière Donc euh, il y a des choses de, de concrètes qui ont été arrêtées ce matin.